Le propos est très simple, euh, il s'agit d'étudier, avec une approche sémiotique, les stéréotypes les stéréotypes qui concernent l'apparence du juif, l'apparence du noir, mais aussi l'apparence du paysan et de l'alien qui est finalement notre, la figure contemporaine de, de, de, notre, de notre alter ego. Alors c'est un propos qui peut sembler tout à fait banal parce qu'il y a eu beaucoup d'études sur les stéréotypes dans les médias, dans la publicité, dans les séries, mais mon idée était de remonter un peu plus loin de voir comment les chefs-d'œuvre, des chefs-d'œuvre de, de Titien, de Dürer par exemple, de Giotto, nous avaient mis des horreurs dans la tête en fait. C'est vraiment une image inventée. Et l'idée n'est pas de restituer des, des, des formes iconologiques, j'allais dire, mais vraiment de voir une stratégie initiative qui a permis de, de construire un juif et de construire un noir, qui sont différents l'un de l'autre, de construire un paysan et de... de de construire cette figure de l'alien qui est celui de la peinture contemporaine. La proposition de départ c'est celle de, de, de Claude Lévi-Strauss qui, qui explique que les sociétés dites, dites civilisées ont besoin euh, pour se construire d'introduire de, de, de, de la différence et de l'opposition. Et il explique que les, les différences ayant tendance à se résorber euh, finalement on réintroduit de, de l'opposition. Donc il dit il y a eu le servage, ensuite il y a eu l'esclavage et à chaque fois on a besoin de, de repousser l'autre finalement. Donc ça c'est au niveau collectif mais on pourrait voir la même chose au niveau individuel avec les propos de Kaufmann par exemple qui explique qu'on se construit justement par opposition à l'autre et dans le dénigrement de l'autre finalement ou bien sûr avec les propos de, de Girard sur, le, sur la crise victimaire et sur le sur le, le bouc émissaire. Les images sont extrêmement puissantes elles sont plus puissantes que les discours verbaux parce qu'elles mettent une réalité sous les yeux. Enfin, ce qui n'est bien sûr pas une réalité, mais elles ont construit une réalité et elles construisent un effet d'évidence. Il y a une espèce de, de raccourci cognitif qui fait que nous les acceptons comme étant la réalité. Donc elles sont plus puissantes que les discours verbaux. Je me suis approchée de ces quatre catégories, le juif et le noir, parce que ce sont des figures très commentées déjà, mais pour montrer leur, la différence, la spécificité de chaque construction. Mais le paysan, on n'en parle jamais, de cette exclusion du paysan de la peinture jusqu'à la fin du 19e siècle. Alors il faut faire exception bien sûr des peintures de Lenin qui lui s'est approché des paysans. Sinon les paysans n'existaient pas dans la peinture, ils sont dans un monde à part. Il n'y a pas cette comparaison qu'on fait entre le, le juif et, et, et nous, finalement, entre le noir et nous, finalement. Ils sont vraiment dans leur monde à part. Donc ça, c'était intéressant de les étudier. Mais il y a bien sûr d'autres catégories. On pourrait, euh, ce, serait un, ce serait un enjeu beaucoup plus important, bien sûr, de voir le rapport à la femme, tout simplement, dans, dans les peintures. Ou à d'autres catégories. stoïkita par exemple, étudié le rapport aux gitans, hein, aux, aux musulmans. Comment sont-ils représentés Avec un turban, etc de façon très folklorique toujours. Celui que j'appelle l'aliène, euh, c'est avec une double référence. D'abord, c'est l'étranger, hein, qui n'est pas l'étranger territorial, mais l'étranger extrême. Et aussi, euh, l'aliène, c'est aussi... Euh, le, le, le, le rejoint l'étymologie d'aliéné. C'est un l'autre euh, extrême dans la folie, j'allais dire. Et c'est vrai, quand on regarde la peinture euh, de, du XXe siècle et du XXIe siècle, le, la représentation de, de, de l'être humain est, est tout à fait particulière, tout à fait intéressante. Alors, cet alien peut être le, le, le personnage qui est construit par Giacometti, par exemple. C'est un être générique, et avec ce, ces, ces apports de, de Giacometti qui sont magnifiques, qui nous dit que chaque humain vaut exactement un autre. Alors, par quelle stratégie euh, visuel, euh, par quelle mise en scène, introduit-il cet effet de généralité C'est très intéressant, ce n'est pas un être humain, monsieur machin, madame machin, c'est vraiment, même si c'est le portrait d'Annette ou, ou de Diego, c'est vraiment un être générique. Voilà, il, cherche à, il cherche ce qui nous fait tous semblables finalement. Et aussi Anselm Kiefer, qui peut être une un, un référence intéressante par rapport à cet alien, cet autre qui est nous, finalement, il dit que si on tire les cheveux en arrière, on est tous pareils, finalement. Donc il y a ce très beau texte de Jean Genet aussi, où il échange avec Giacometti, il dit « Chaque être vaut exactement un autre », il dit « Je dis bien exactement ». Et ce sont par des stratégies d'image qu'on qu représente ou la généralité ou la singularité, bien sûr. Je prends quelques, quelques œuvres exemplaires et on voit que le, le principe de construction du juif consiste à le mettre en rivalité avec, avec Jésus, hein, qui aura bien sûr une apparence juvénile, magnifique, solaire, etc. Ils sont tous les deux sur le même plan, au premier plan. Donc il y a des critères de position, des critères de, de taille et des critères d'orientation de, du visage qui vont les mettre à égalité, un positif, un négatif au premier plan. Ils sont rivaux mais ils sont égaux en fait. C'est le juif et, et, et l'autre que, que nous sommes finalement. Pour le noir c'est totalement différent parce que le risque c'est qu'il pourrait ressortir du tableau, on ne verrait que lui, parce que, par sa différence chromatique si on peut dire. Donc qu'est-ce qu'on a fait On l'a mis... Euh, en marge, on l'a mis dans la profondeur et en plus, il y a de très, des exemples magnifiques au musée d'Orsay pour ça, on l'a mis dans l'obscurité finalement. Donc voilà, on va le, le, le dévaloriser de différentes façons finalement il n'est plus qu'un faire valoir pour une figure blanche qui est à côté de lui souvent pour une, une déesse blanche qui est à côté de lui, la servante noire va la mettre en valeur. Voilà, donc deux stratégies totalement différentes, pour faire un, un autre qui est un équivalent négatif et pour faire un autre qui est supposé inférieur La laideur qui dit tout un paquet de traits qui sont supposés être moraux. Il est, il est laid donc il est, il est méchant. C'est exactement ça. Évidemment, représenter Jésus avec un joli nez, le euh, teint clair, le front haut, c'est représenter la beauté, donc la, la, la bonté en même temps. Et en plus on a des équivalents verbaux qui diraient la hauteur par exemple. La hauteur, ça peut être aussi une propriété morale. La sémiotique, c'est une étude des méthodes de la signification. Donc là, c'est la cinétique visuelle. Donc elle se fonde sur des analyses d'images. Donc là, en l'occurrence, ce sont des peintures, mais ça peut être aussi bien sûr des publicités, des images scientifiques, des images différentes, images médiatiques. Mais le, mon idée était de faire le lien avec l'impact des images, l'influence des images sur nous. Ça, la sémitique ne le fait pas. En revanche, c'est l'enjeu des études culturelles, c'est l'enjeu en, des visual studies. Voilà, donc j'essaie de faire le lien entre l'analyse d'images, pour ne pas les perdre de vue, et, et cet impact des images, ce qu'elles font sur nous, finalement. Comment elles influencent nos manières de voir